Donc Le coup de pouce, pour moi, c'est vraiment les exemples concrets que tu nous as donnés euh, qui illustraient bien euh, tout ce qui existe. Ton dynamisme, ta bonne humeur, ta disponibilité, euh, alors qu'on était quand même beaucoup et que euh, voilà, tu étais un peu demandé partout, mais euh, je trouve ça vraiment hyper appréciable. J'ai adoré le chouba. <rire> c'est trop bien. Et euh, le fait qu'on n'ait pas besoin de noter, que le, le livret il est hyper bien structuré, enfin, on a vraiment tout, on a toutes les sources, euh, enfin c'est juste génial quoi. Et je repars avec plein d'outils euh, pour pouvoir creuser mon bouche. Ce que je pointe du doigt c'est la réalité du terrain, la découverte de avec des exemples bien précis de, de ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qui m'a vraiment plu, euh, ben la bonne ambiance de tout le groupe et le sérieux en fait de tout ce qui, est, euh, tout ce qui a été développé, mais sans prise de tête. Voilà. La pépite, c'était le, le voyage guidé vers le, vers le lieu de rêve, vers mon lieu de rêve, ça vraiment euh, parfait. Le coup de pouce, c'est euh, des idées concrètes et très pratique sur la gouvernance, et t'as réussi à construire un truc, Audrey, euh, qui a construit le groupe, c'est la qualité des échanges. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, bah, avec quoi je repars C'est des quantités d'idées, des quantités de ressources. C'est incroyable, c'est vraiment une mine. Donc voilà, je suis ravie. Le site Habitat Participatif France, lui, recense plus de manière générale les sujets. C'est-à-dire qu'on a l'impression, euh, en, en, en, en regardant tout ça, d'apprendre directement des choses on qui vont nous servir. Alors ce que je n'avais pas pris conscience, c'est que finalement, les oasis ou les habitats participatifs euh, peuvent vraiment être accessibles à tous les budgets, selon le montage juridique qui est prévu. Et ça, je trouvais ça formidable. La gestion du temps, chapeau. J'ai trouvé qu'il y avait de la place pour tout le monde et c'était très bien. Et je repars enthousiaste avec de l'envie et, euh, et une certaine projection. Donc merci